Ok, alors la première et la deuxième question pour toi Marie sont en lien. Pourquoi elle est en lien Parce que, euh, je vais commencer par la deuxième. La peur d'évoluer, et je pense que je te l'avais déjà dit parce que ça fait écho un peu dans ma mémoire, c'est la peur d'expérimenter, c'est ta peur d'aller toucher la jouissance, c'est ta peur de... non pas la jouissance, c'est euh, je ne me tiens bien, que si je, que je, ne me, je, je me sens bien que, que si je suis en cage. Euh, j'ai peur de la liberté, j'ai peur de la souffrance, je suis terrorisé par le fait d'expérimenter par moi-même. Donc, il y a une terreur qu'il y a en toi, euh, qui te fait à la fois poser une créativité énorme, mais en même temps, t'induit te... dans une prison, te met en prison. Euh, la gorge dans ton expérience, donc, la gorge, c'est... Alors, ce qui est prioritaire de te dire, pardon, c'est le côté euh, gorge, c'est tout le système euh, de la voix. Ce n'est pas que le chakra de la gorge, pour toi. La gorge, ça, rend, ça me renvoie au souffle, pour toi. Ça me renvoie au chant, précisément, comme ressource. Après, c'est à toi de voir si cette ressource est réellement bonne pour toi. Parce que ça se trouve, c'est juste, juste un support de projection que je fais là. Donc, c'est à toi de voir, Marie. Euh, donc, ça me parle de souffle. Le souffle, c'est lié... Euh, le souffle, c'est euh, la seule variante dans le corps humain que l'on peut contrôler à 100%. On peut choisir d'arrêter, d'expirer. On peut choisir de, de, de souffler, de gonfler les poumons, d'expirer, d'expirer vite, d'expirer lentement, par la bouche, par le nez, faire de la rétention, etc. Euh... Chez toi et chez le groupe de manière générale, le souffle, c'est ce qui permet de faire, limiter, de faire monter l'énergie de ton système d'ancrage, donc du premier chakra et de tout le système qui est en dessous, jusqu'au ciel, jusqu'au 7e, 8e et 9e chakra. Donc, chez toi, c'est ce qui permet de faire passer les informations, c'est ce qui permet de te réconcilier avec la mer. La mer, c'est la matière, la mer, c'est l'expérience. Donc, tu as un... le. L'autonomie chez toi. L'autonomie. Voilà le mot-clé de ta structure que ta structure me renvoie. L'autonomie, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que quoi? Parce que... parce que je crains l'autre comme moi-même. Tu fais un jeu de miroir entre l'autre et toi-même. Euh, l'autre étant hideux ou faisant peur ça veut dire que moi-même à l'intérieur je suis hideuse et ou faisant peur donc tu te maintiens dans ce statu quo parce que tu as peur d'aller plus en avant c'est ça qui freine réellement le côté euh, entreprendre des choses le côté je me lâche la grappe le côté je, je suis mes envies il y a une grosse interdiction derrière vis-à-vis -vis de l'envie et qu'est-ce que je peux dire et ça c'est lié au groupe, notez bien le groupe s'interdit l'envie, le groupe s'interdit les loisirs, le groupe s'interdit de, de trouver, ok, quand je dis loisir, ça veut dire euh, de se retrouver seul avec soi-même, dans le sens euh, avoir de quoi faire entre soi et soi-même, voilà, ce qui va faire bouger l'énergie du groupe. Donc l'autonomie, matière, liberté, autonomie pour le groupe de ce soir, ça résonne quoi Et qu'est-ce que vient euh, révéler la question de Marie pour le groupe instinct, instinct, ouais non, je retombe sur l'autonomie, je retombe sur... J'ai euh, envie de m'en foutre, mais j'arrive pas à m'en foutre. J'ai envie de trouver un peu de repos envers moi-même, mais je suis... Euh, Ok, on s'enferme dans un devoir qui est, euh, qui est inacceptable. On se pense devoir sauver le monde alors que personne ne nous demande quoi que ce soit. Voilà, voilà ce qu'il y a à dire. Voilà comment je pourrais résumer ce que me renvoie l'énergie du groupe concernant la question de Marie. On pense avoir le monde sur nos épaules comme si on était carquette. Non. On a juste à se faire plaisir et c'est ça qui nous fait peur. On a simplement peur, beaucoup trop peur d'aller plus en avant dans la jouissance de soi, dans ce qui me fait plaisir, dans ce qui est juste pour moi et qui me fait plaisir. Précisément, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on s'invente qu une vie et d'héroïne devant sauver le monde. Voilà. Merci pour ta question, Marie.